Ah, Harry Potter. Regarde un peu la belle vue qu'on a. N'est-ce pas magnifique Harry, Harry, fils de. Mesdames et messieurs, bon oh. bonsoir, c'est Just J'espère que vous allez bien écouté, Moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu le serveur Icaria. Avec Fabian, je vous rappeler, euh, pour ceux que vous pas vu la vidéo, le lien est dans la description. Mais genre, on avait juste regardé euh, le, le, le faction magie, euh, où je suis actuellement. Et euh, oui, au passage, j'ai le tubeur. youtubeur. j'ai pas du tout sucé pour avoir le grade, c'est faux Et du coup... Euh... Et du coup... Euh... <rire> Et pour ceux qui veulent savoir euh, d'où est venue euh, cette idée, genre, de faire... Euh... Cette vidéo sur le serveur, Euh comment dire, oh, voilà, c'est un petit peu l'un des meilleurs serveurs pour moi, hein, genre premier durée. Et euh, faut savoir que j'aime hmm, ce serveur-là, c'est que il ce y a, euh, qu'on appelle, salut, il euh, y a ce qu'on appelle, euh, genre les commandes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Non, en vrai, les gens, certes, ça n'en est pas là, mais je voulais un peu vous faire visiter le euh, savoir Ikaria, en long, en large, en travers, euh, en diagonale, en oblique, en euh, parallélépipette rectangle, en. Euh, En 2 14. Et du coup, voilà. Donc du coup, on a en prison. Donc les gens, bienvenue dans le prison, mesdames et messieurs. Si vous voulez le prison, sera un endroit où, genre, il n'y a pas de pitié. Genre, tu es enfermé en prison. Merci encore, madame Kailou. C'est vraiment très sympa de ta part de nous enfermer dans un endroit euh, complètement désert où on a juste une seule petite pioche pour miner. Ça, c'est très, très sympa de ta part. Et du coup, euh, le but de ce mode de jeu, plus vous minez, plus vous gagnez de l'argent. Genre, euh, comme... Comme là, vous pouvez voir que j'ai euh, 249 euh, trillions, je crois. Voici ouais, 249 trillions. Et donc du coup, avec cet argent, ce que vous pouvez faire, c'est genre faire slash RU ou slash rank up pour ceux qui ont, qui ont tout le temps. Et du coup, euh, si vous faites slash rank up, donc du coup, euh, vous pouvez passer de mine en mine jusqu'à aller en mine libre. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu euh, à quoi ressemble le. À quoi ressemble le mine libre Du coup, il fallait ici. Bim, bam, boum. Regardez-moi, c'est... <rire> non, en vrai, sans pesanté. Juste, regardez-moi, c'est... C'est beau. C'est beau, c'est... C'est le chaos total Après, les mines... Les mines de A ah, libre... Ce que vous pouvez faire c'est faire stage prestige Et genre avec cet argent que vous avez gagné Ce que vous pouvez faire c'est débloquer genre les Prestiges de 1 à 10 euh, Etc etc Bon moi je suis en mine P547 Donc euh, vous inquiétez pas euh, Je suis extrêmement legit euh, Je n'ai pas du tout En moins d'une journée euh, Gagné beaucoup d'argent de la part de la communauté C'est complètement faux Et du coup genre les mines prestige Ce que vous pouvez faire c'est genre faire warp Stage warp p10 euh, p100, excusez-moi, et voilà. Et en vrai, c'est extrêmement stylé, quand même. Les mines, c'est extrêmement stylé. Ah. Non, non, non, non, non, non, non, ce qui est bien aussi, les gens avec euh, le p prison, c'est que genre il y a un warp qui s'appelle Warp euh, tuto. Donc du coup voilà les gens, donc bienvenue euh, sur euh, le euh... Oh. Donc, bienvenue sur le warp tuto de l'OP prison Donc voici int les introductions, je vous laisse euh, faire pause pour euh, tout lire Voilà, euh... <rire> très rapide Et du coup ce qui est bien c'est que genre il y a tout d'expliqué Genre le stage min A jusqu'à min Z c'est un peu comme le tout serveur Mais c'est vrai que là il y a des kits Là au moins ce qui est bien c'est qu'il y a des kits comme sur un autre serveur que j'aimerais pas mentionner Sinon j'aurais des problèmes Mais faut pas le dire J'ai pas envie qu'il y de drama. Ensuite euh, ce qui est bien aussi ce qui est sage rank up Ou sage RU pour faire plus court Ensuite il euh, y a le rank up libre Vous pouvez miner un peu partout où vous voulez Il y a aussi les prestiges, Les prestiges, et les points Et les points prestige c'est extrêmement important Parce qu'avec les points prestige Ce que vous pouvez faire c'est j'en faire Slash boost qui vous permettra de booster euh, votre euh, votre nombre de tokens gagnés en mettant des obsidiennes et euh, genre le mm, nombre de mm, multiplicateurs que vous aurez donc comme hein, par exemple moi j'ai que 28 points prestige euh, je vais pas du tout demander au staff de me rajouter des prestiges euh, il y a les mines prestige donc du coup c'est de 100 en 100 Ensuite euh, voilà comment donc euh, pouvoir aller dans votre warp prestige Ou faire sash euh, warp prestige euh, plus nombre attaché Ou genre faire stash warp euh, warp p ce que vous voulez Ensuite il y a les sash boost comme je vous ai expliqué euh, Plutôt ça permet de genre d'être plus OP que d'habitude Il y a le stash TE Stash TE si vous voulez c'est le token Genre comme par exemple vous pouvez voir que j'ai mis 121 tokens. Genre avec ces tokens là les gens qui est bien c'est que vous pouvez améliorer votre... Ah, j'ai failli me... Je me suis craqué à nuque, littéralement. C'est ouf ça. C'est ouf. C'est bien Minecraft. Ah ah Pour améliorer l'enchantement de vos pioches il faut faire ça enchante. Voilà. Et donc du coup euh, comme vous pouvez voir à chaque fois que... Enfin, si vous voulez améliorer votre pioche du coup il faudra que vous ayez un nombre de tokens reiki Vous pouvez le dépasser pour que vous soyez... puissiez euh, EP plus facilement. Je vous explique un truc vite fait, il y a quelques commandes dont je ne sais pas à quoi ça sert Mais bon, faut pas le dire au Stavdekaria, si vous voulez cette vidéo s'il vous plaît, me frappez pas J'ai rien fait de mal, je suis juste un simple étudiant euh, qui fait des vidéos par passion euh, Voilà c'est tout et qui est extrêmement enrhumé. c'est pour ça que vous entendez cette voix extrêmement euh, grave on va dire Ensuite il y a le tuto shop Genre comment faire un coffre C'est très simple Comment faire un panneau aussi Genre limite Genre limite Eux euh, ils vous apprennent directement Genre comment faire des <rire> Désolé <rire> Attendez Mais on peut trop créer un même Juste <rire> Désolé <rire> On peut trop créer un même de ça C'est ouf <rire> POV je vais te retrouver pendant la nuit ensuite il y a les fameuses euh, rewards enfin vous pouvez voter aussi pour gagner des clés ça qui est bien euh, vous avez aussi euh, oui aussi les cristaux les cristaux sont aussi importants pour votre pioche genre moi je fais genre moi je fais qui s'il te plaît du coup je fais qui grâce à ma pioche et du coup vous pouvez voir que j'ai déjà deux cristaux et du coup, pour venir au niveau de pioche, il suffit juste de miner des blocs, genre euh, sur votre warp. Et euh, du coup, euh, c'est extrêmement intéressant, ça, au lieu de, euh, comment dire, acheter des grades sur un saveur dont j'ai pas envie de dire le nom, parce qu'il y a presque, il y a littéralement aucun kit de gratuit. À même. <rire> Ensuite, il y a l'XP de la pioche, voilà. Avec l'XP, c'est extrêmement important pour repérer votre pioche. Hein. C'est extrêmement important. Alors, si vous voulez, c'est beaucoup plus important que euh, ma vie de déprimé euh, dont je vis actuellement. Parce que oui, il faut savoir que je suis extrêmement déprimé depuis un bon moment. Ah le... oh, oui, il y a aussi le stage P. Le stage P euh, auto, genre, vous pouvez créer, vous pouvez créer euh, un plot. C'est bien avec les P.Warp, les P etc. Ou les stage P, -P si vous voulez. C'est que... Euh... Bonjour. Bonjour. C'est que en fait, euh, là-bas, vous pouvez arnaquer. C'est marqué juste ici. Donc, si vous faites arnaquer par ma part, je suis extrêmement désolé, mais juste allez vous faire en Voilà, en c'est exactement ça ce que je voulais dire. Euh, par contre, pour il y a mes ado qui veulent ma mort d'un coup. Ensuite, euh... ensuite, il y a les fameuses warp. Les fameux, il y a les warp euh, PvP, warp Enchant, warp pour crate et warp staff. Le warp staff, oubliez ce qui est marqué en, euh, juste à gauche. En fait, le warp staff, ça permet genre de faire vraiment partie du staff. C'est ça qui est génialissime ici, avec ce serveur, vous littéralement faire partie du staff, répondant une simple commande. Mais c'est incroyable. Si vous voulez, vous, vous êtes très fort en PvP comme moi. Euh, donc du coup vous, vous savez quoi faire, sage pvp. Et vous pouvez vous défouler. Par contre pas s'il vous plaît, par contre moi, j'ai rien fait de ma juste un simple petit euh, youtubeur. Voilà, euh, je j'ai pas d'excuses. Ensuite, il y a les events, vous pouvez faire sage event, c'est ça qui est bien. Si je sais bien. Si je sais bien. Si je sais bien. <rire> Maintenant, on va passer au skyblock. C'est parti pour une façon extrêmement stylée. Et voilà, les gens, ça y est. On est dans le fameux skyblock. C'est littéralement marqué ici. Maintenant, vous aurez serez plus aveuglé. Donc, du coup, euh, dans le skyblock, c'est un peu comme le de base, mais en mieux. Genre, si vous voulez, dès que... Euh... <rire> si je devrais mettre une note sur 10 Je mettrais littéralement un 10 sur 10 Autrement appelé euh, Mec chelou sur 10 Pour, Si vous voulez Bon c'est comme les autres skyblock Mais si vous voulez démarrer votre île, Il faut faire juste le sash IS Et après vous aurez plein de menus Vous pouvez choisir ce que vous voulez Et ensuite Bon là c'est mon île Voilà Donc Euh j'ai l'impression que je vais faire un, une vidéo genre comme les autres, là, avec une musique bien stylée. Et voilà mes loulous, voici ma petite île, après deux heures sur le SkyBlock. Voilà, j'ai laissé pousser l'arbre roger. J'ai mis aussi un petit coffre pour ma petite pierre. J'ai aussi fait un petit mignon qui est tout choupi. Oh. Ah. Non, bien sûr, avec les mignons, ce qui est bien, c'est que vous, vous avez le choix entre soit les poser ou soit les jeter dans le vide, Littéralement, si vous faites la deuxième option, vous êtes un énorme fils de p... Le staff doit être en train de mal me regarder, c'est ouf, ça. Euh, ouais, par contre, s'il te plaît, s'il te plaît, merde, euh... Ouais, je sais qu'il se pour proposer, mais... Non, non, non, j'ai tué un mignon, non. Et par contre, casse-toi, s'il te plaît. J'ai vraiment tué un mignon Bon, euh, le staff, écoutez-moi bien. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès que tu es votre mignon. Je suis désolé. Ah Ensuite, si vous voulez, il y a un warp tuto. Voilà. Salut. Attends, je suis une bonne personne. Je vais te redéposer, là. Merci. Maintenant, tu retravailles, Escape. Ensuite, dans le warp tuto, ça explique un peu ce qu'il faut faire. <rire> <rire> Qu'est-ce que ça Genre, si vous voulez, ça va expliquer un peu euh, À quoi sert, euh, littéralement euh, Ouais, attends, attends Laisse-moi juste parler à mes abonnés Donc du coup, je disais euh, Ça va un petit peu vous expliquer Comment euh, vous améliorer dans le Skyblock euh, De Icaria, Ça qui est bien aussi Ferme ta gueule marty euh, et du coup genre si vous voulez euh, euh, je vais te revoir banane mignon euh, euh. on est d'accord que tu veux tu veux tu veux mourir littéralement tu veux mourir et donc du coup voilà ça va vous expliquer un peu comment faire oh, on peut fly oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh oh hey le staff Eh hey, je suis un cheater hey, euh. Oh! Euh, juste ça, je ça, ça je Arbre! Donc, du coup, voilà, ça va un peu vous expliquer euh, les télés, euh, différentes, façons de faire des à cactus. C'est ça qui est génialissime. Comme si vous voulez voir une giga cactus, vous savez où venir. Dans les autres Warp tuto ça va un peu vous expliquer un peu la même chose du comment faire ici ou comment faire ça. C'est ça qui est génial aussi avec l'idée de savoir, genre ça explique tout. Et puis, euh... Ah, je suis tombé. Euh... Notez mon jeu d'acteur sur 10, s'il vous plaît. Donc, du coup, va... bienvenue dans le hub. Le fameux hub euh, où j'ai été avec euh, Femanté 3. Ah, non. Donc, du coup, avec la fa... le fameux Harry et sa baguette magique. Le staff, s'il vous plaît Je demande ça gentiment, je suis pas du tout énervé Mais est-ce que, genre, un jour Dans votre prochaine mise à jour euh... ah, Est-ce que, genre, dans votre prochaine Mise à jour du, du hub Ou, genre, du magie, est-ce que, par pitié <rire> S'il vous plaît Vous pouvez vous pourrez rajouter Harry Potter Le fameux Harry Potter Euh, non, non, je vais pas retomber Parce que, c'est Il est beau Il est trop stylé Honnêtement, c'est il est bien dans sa Magie mais il manque quelque chose. Il manque Harry Potter. Il faut Harry Potter dans la vie. Ah je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, il y a l'event. C'est Miss tout ça Attendez, je. Hmm. Oh, alors. Miss Kaylo. Ah. Euh... Il ouais, y a tellement de skins. Ouais. Bonjour. Euh. Ouais. Euh... Ouah. Ouais. <tousse> <tousse> Bon on va dire ça se ressemble à un chouïa Mais là vraiment un chouïa ah, Me bannissez pas s'il vous plaît C'est la fin de la vidéo Merci à tous d'avoir regardé Ça fait extrêmement plaisir Merci encore pour les questions abonnés Enfin ça fait extrêmement plaisir c'est ouf quoi Et puis euh, Voilà Abonnez-vous sinon euh, Harry Potter euh, Va vous tenter Arrête de me faire des bisous par contre Ah Harry Harry tu te casses Harry ah